à tous les abonnés, c'est Tips aujourd'hui on se retrouve pour le CDL numéro 60 si je ne dis pas de bêtises, parce que je sais plus euh, Donc aujourd'hui on se retrouve avec Iron en FFA sur la map Red avec son petit balista euh, que vous le vert, il fait un premier kill, le deuxième kill, le troisième kill et le quatrième kill pour une magnifique quadfield en FFA, voilà Donc ensuite il va se faire tuer Et ensuite on va passer au clip fail Donc c'est de moi, c'est sur Nuketown au XPR, je vais louper quelques balles au début. Je vais faire un premier headshot. Je vais aller au spawn. Je vais faire une à shot Et là, je fail pour la quad headshot. Donc, j'étais un peu dégoûté. Mais bon, c'est ce qui arrive quand on n'a pas de luck ou quand on n'a pas de shoot. Euh, que dire, que dire, mis à part euh, que, que rien du tout. Et que je vais aller sur GTA me détendre un peu parce que Call of Duty et moi ça commence à faire deux. Euh, même si je rentre 2-3 clips par moment. Donc les gars, je vous laisse. C'était Wiz. Peace. Moi, je vous attends sur GTA.